Je suis une créature éphémère passant dans la vie Comme une hirondelle dans le ciel Je suis un esprit venu d'Elohim et retournant à Elohim Apparaissant un instant avant de basculer dans l'éternité immuable Oui, je ne veux connaître qu'une chose, le chemin du ciel Donnez-moi le livre d'Elohim, il contient tout ce dont j'ai besoin de savoir tout ce dont j'ai besoin de ça.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 chose, le chemin du ciel, le chemin du ciel, donnez-moi le livre d'Elohim, il contient tout ce dont j'ai besoin de savoir, donnez-moi le livre d'Elohim, il contient tout ce Bye-bye.